Salut à toi Alors aujourd'hui, j'aimerais te partager 7 astuces, 7 astuces pour ton compte Instagram et t'aider véritablement à exploser ton nombre de followers, avoir beaucoup plus de vues et avoir un compte qui soit euh, le mieux et le meilleur possible pour attirer un maximum de personnes. Alors, les 7 points, je vais même te dévoiler un huitième point, je t'invite véritablement à rester jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésite pas, si tu es sur YouTube, à t'abonner en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications des vidéos que je poste sur ma chaîne. Alors voici les 7 points que je vais détailler un à un assez rapidement, tu vas comprendre, c'est assez facile à mettre en place. Il suffit de vraiment mettre en pratique et de comprendre le mécanisme, le mécanisme d'Instagram. En point numéro 1, c'est d'avoir un nom. Euh, mémorisable. Ton nom de compte doit être mémorisable. Si tu as un nom avec des chiffres, etc., plein de lettres, ce n'est pas jouable. Prends un nom, ça peut être un pseudo, ça peut être un nom, ton nom, prénom, bref, prends quelque chose qui soit assez facilement mémorisable. Ça, c'est le point numéro un. Le point numéro deux, c'est d'avoir un profil à jour. Ton profil à jour, c'est-à-dire d'avoir une biographie qui soit sympa, précise, avec un lien, si tu mets des liens, qui mènent vers quelque chose d'actif et pas quelque chose d'obsolète, mais également aussi des stories à la une, des petites stories que tu peux mettre en une sur ton compte, donc des choses qui soient actives, des choses qui soient donc encore d'actualité également, veille véritablement à ce que son, ton compte soit à jour. Le point numéro 2, c'est celui-ci. Le point numéro 3, c'est euh, avoir sa cho euh, choisir une belle photo de profil. Instagram a récemment euh, annoncé qu'il voulait être euh, une plateforme vidéo. Mais principalement, avant tout ça, ça reste du visuel. Et le visuel prime énormément. Donc, trouve une belle photo, n'hésite pas à la mettre en euh, profil sur ta, ton, ton compte Instagram. Mais n'hésite pas également à changer de temps en temps ton, euh, ta photo de profil. C'est bien de changer un petit peu, que les gens ne s'habituent pas à avoir une même photo. Pourquoi pas Tente pour voir un petit peu s'il y a plus de clics, notamment dans tes stories. Quand les gens verront tes stories, ils seront intrigués par le petit rond, la petite bulle qui est en haut, où ils verront ta photo. Mais en tout cas, tu te dois d'avoir une photo de profil qui soit nickel. Euh, ça, c'est le troisième point. Ensuite... Euh le quatrième point, j'avais noté, c'est rechercher et s'inspirer de comptes similaires. N'hésite pas à aller voir ce qui se passe dans des thématiques similaires à la tienne, d'aller t'inspirer, de t'imprégner, ne pas copier, mais t'inspirer ce qui se fait, ce qui se dit, ou comment les gens animent leur communauté, où ils ont le plus d'interactions et essayent de reproduire un schéma qui soit en tout cas sensiblement similaire pour véritablement animer ta communauté. En point numéro 5, j'avais noté également, enfin je m'étais dit de te partager, de poster régulièrement. C'est très, très important et au bon, enfin, aux bonnes dates et aux bons horaires. Quand je dis bons horaires, je t'invite à aller voir tes statistiques dans Instagram. Tu peux véritablement avoir quelques informations qui vont t'aider à savoir à quel moment ton public se connecte à ton compte et à quel moment et quel jour et quelle heure ils sont plus susceptibles d'interagir. Donc, poster régulièrement, poste des stories. Poste de temps en temps un post vidéo ou un post une, avec une photo. Des stories, je te conseille vivement de poster des stories quasiment tous les jours pour vraiment montrer à ta communauté que tu es là, que tu es présent. Attention à primer quand même la qualité plutôt que la quantité. Donc ne va pas poster pour dire de poster. Essaye de poster des choses intéressantes qui intéressent ta communauté. Si tu ne te sens pas inspiré, ne poste pas. Ou attention à, euh, aux éléments que tu peux reposter, des choses que tu fais vraiment de manière, euh, disons... Euh, euh, spontané, sans vraiment avoir de, de, de conviction, ça va assez vite saouler ta communauté qui va assez vite s'essouffler et donc tes taux d'interaction, enfin les taux de, de vue de tes euh, stories, par exemple, peuvent assez drastiquement, rapidement chuter. Donc attention, poste régulièrement aux bons horaires, mais régulièrement de manière efficace avec de la qualité. Ensuite, j'avais noté, euh, interagir avec d'autres comptes. D'autres comptes, c'est d'aller, euh, par exemple, voir ce qui se passe sur d'autres comptes de personnes qui sont sur thématique, sur une thématique similaire, sur une autre thématique complète, d'aller voir un petit peu ce qui se fait, d'interagir avec les gens et de participer aux commentaires. N'oublie pas, réseaux sociaux égale plateforme sociale égale Instagram. Instagram, tu dois participer. Ce qui m'amène au septième point, c'est d'être le plus social que jamais. C'est-à-dire de participer, d'interagir, de montrer ta proximité avec ta communauté, euh, de montrer également que de ton authenticité, de ton envie de partager, euh, disons à des moments spontanés autorise-toi également à poster spontanément et pas tout programmer, tout planifier il n'y a plus vraiment d'intérêt il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit bien il faut que ce soit assez facile à, à, à, à consommer auprès de ta, ta communauté donc rend les choses très simples et enfin j'aimerais te partager un, sept, un huitième point pardon. donc là je viens de te donner sept astuces que tu dois appliquer sur ton compte Instagram et je vais te dévoiler le huitième point le huitième point, je t'invite véritablement à créer des Reels. Les Reels, c'est un, un, un, un, un élément que Instagram a sorti euh, depuis à peu près un an. Donc au moment où je fais cette vidéo, nous sommes en août 2021. Et euh, depuis à peu près un an et demi, Instagram a sorti les Reels. Les Reels, c'était pour contrer TikTok. Aujourd'hui, si tu fais des Reels, tu vas être assez facilement mis en avant et du coup, obtenir beaucoup beaucoup de, de, de vues rapidement. Donc, je t'invite à poster de la qualité dans tes Reels, t'amuser à faire des petits montages, poster des Reels, c'est la manière dont tu peux assez rapidement être euh, mis en avant, avoir beaucoup de vues et obtenir potentiellement de nouveaux abonnés sur ton compte. Voilà, je t'ai partagé cette astuce plus une en bonus que tu dois absolument prendre en compte si tu veux que ton compte Instagram soit le meilleur possible pour 2021. Également 2022. N'hésite pas, si tu as d'autres astuces, d'autres conseils, n'hésite pas à poster en dessous de cette vidéo si tu es sur YouTube. N'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et je te dis donc à très bientôt pour de prochains conseils. Ciao, ciao